Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes cherchent un logiciel intéressant pour convertir les vidéos ou de les changer d'un format à un autre. Ce logiciel peut fonctionner sous Windows et Mac et je vais vous expliquer plus sur ce programme qui va vous faciliter la vie. Vous pourrez par exemple changer pour un format YouTube ou console de jeu Xbox, Playstation ou même pour Smartphone, Iphone, Android donc vous pouvez modifier ou convertir afin de pouvoir le publier sur les réseaux sociaux également mais également prendre le son d'une vidéo afin de la rendre comme format mp3 mais avant toute chose si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées surtout si vous aimez le contenu de la chaîne nous avons ici le logiciel qui s'appelle Video Converter Ultimate avec une très belle interface et surtout très facile à utiliser ce programme convertit non seulement vos vidéos en différents formats mais il a aussi une grande variété d'outils de personnalisation et d'exploration ne se trouvant pas dans la plupart des produits bien que l'application de logiciel soit très facile à utiliser il peut prendre un certain temps pour comprendre toutes ces fonctions et de les utiliser à leur plein potentiel le logiciel, après installation, vous permet de l'utiliser gratuitement, mais avec une restriction du nombre de conversions. Alors, comment ça marche Il suffit de choisir le fichier vidéo que vous souhaitez convertir. Après avoir ajouté une vidéo, nous pouvons voir toutes les caractéristiques. On a des explications euh, divisées par deux. La partie gauche, c'est les informations initiales, et la partie droite, c'est le format désiré que ce soit le format, la résolution, la taille du fichier ainsi que la durée de la vidéo. Sur ce point vous pouvez éditer la vidéo, vous pouvez prendre une partie pour la partager sur Twitter ou Facebook par exemple. Sur le côté on peut voir le format actuel de la vidéo qu'on peut changer et sélectionner une autre format vidéo. En cliquant dessus on peut voir plusieurs onglets où vous pouvez choisir le format désiré que vous préférez changer par le format initial. Par exemple vous pouvez changer une vidéo en audio seulement et nous observons ici plusieurs formats ou changer le format en 4K ou HD, le tout est séparé par des anglais cela également vous propose des formats web afin de l'inclure sur votre site web mais également la 3D on a également parlé des appareils mobiles afin qu'ils soient le plus compatible avec votre smartphone ou tablette, nous pouvons également choisir un format adapté aux réalités virtuelles. Vous avez également les différents formats de Samsung ainsi que les consoles de jeux, même les derniers sont proposés, alors pour convertir selon le choix que vous avez sélectionné par exemple, je vais convertir cette vidéo pour ma chaîne YouTube je vais sélectionner le format youtube et tout en bas vous avez convertir on clique dessus et on laisse travailler et à la fin ça nous propose d'ouvrir le dossier pour visualiser le fichier après conversion après que ce soit terminé, on remarque que la taille est réduite ce qui permet une rapidité de cloud. l'avantage est que la qualité reste la même chose qui est bien Et voilà le résultat si on ouvre pour comparer Voici la vidéo initiale Et voici la vidéo après conversion vous pouvez également graver vos vidéos directement avec le logiciel donc avec ce logiciel vous aurez la vie facile vous pouvez même télécharger une vidéo depuis un lien en l'ajoutant dans la partie download et en dernier nous avons ici une option importante appelée Media Server qui vous permet de partager vos vidéos à partir de votre ordinateur sur les appareils multimédia comme une Smart TV ou autre équipement Videoconverter est très pratique et je vous recommande à le télécharger pour l'essayer. Je trouve qu'il est vraiment parfait et surtout complet. On n'a pas besoin de plusieurs logiciels sur notre PC. Le tout est en un seul. C'est la meilleure chose. Verdict. Undershare Videoconverter Ultimate se tient à la tête des convertisseurs vidéo. Son temps de conversion est rapide la production de haute qualité et des fonctionnalités supplémentaires en font le choix idéal pour un logiciel de conversion vidéo. Voilà tout pour cette vidéo j'espère que cela va vous être utile n'hésitez pas de tester et de donner votre avis dessus et si tout cela vous plaît n'hésitez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo pour que ce soit utile pour ceux qui en ont besoin et sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une excellente journée.